Et ça joue avec la manette Ouais c'est bon ça joue avec la manette, j'étais mmh. pas sûr au début parce que le menu me oui, dit appuyer sur entrée, je me dis attends j'ai start, select, a, b, y, x, rt, elle <rire> mmh. est où la touche entrée Mais si regarde elle est juste là. Ah je... merci <rire> ah, La prochaine fois je vais la paramétrer la manette parce que je pense qu'elle est cassée. Hein. Merci Xbox. ça c'est la planète qu'on va visiter. Ça c'est Rich. on est okay. déjà dessus. Ah ok. Il y a combien de population, il fait beau temps, combien de degrés euh... Je te laisse deviner. Bah bon, je dirais 150 degrés, ça fera une petite bronzette de 8 secondes, ça va. Commandant. Alors voilà notre numéro 6. Bonjour, je suis le stagiaire. J'ai même pas vu sur, sur ma combine, il y a un petit bonhomme souriant. Ça sent que je suis je la petite recrue la quoi. Plus. Bon, c'est des animaux, on les tape pas. Sauf si t'as envie. Mon chier c'est. Putain! Je me sens comme je mange J2 avec les autruches qui viennent te défoncer la gueule, quoi. Allez hop, je mets ma carte SIM, je vais pouvoir avoir de la 5G partout. Oh oh. 5G. Oh oh, c'est à cause de ça qu'il y a le coronavirus depuis cette année. Moi je suis un rapien, je veux les munitions. Il oh, pas de soucis, de hein. toute façon la COP ça marche comme ça. Il hein. y a un qui rave tout et l'autre euh, essaie de s'abuser. Toujours. Ah putain, t'es passé devant quoi, putain. <rire> je l'avais en, pleine... en pleine tête. <rire> là par exemple, il va falloir les. Waouh Waouh Je pense que t'as rushé euh, le truc et du coup ils ont pas eu le temps de fermer euh, la porte et moi j'ai volé <rire> à l'intérieur. Oh, L'instrument est te TP. Bah, j'ai volé, moi. Ça là, va. J'ai même renversé une, une tortue. C'est quoi que t'appelles tortue <rire> Les trucs violets, si tu veux. Ah. tu veux le vraiment, c'est des ghosts. J'avais oublié que ça s'appelait un truc euh, tout à fait euh, cool pour dire que c'est les méchants. C'est les ghosts. Là, c'est un spectre. Il vient Alors. de m'exploser la gueule. Alors, attends, j'ai pas... Il vient de m'atomiser. Ah, je viens de voir l'explosion. Bah, ça, c'est un spectre. Tiens tout Ah si tu peux l'activer. Et dans la tourelle. Ouais. Ah <rire> Voilà. Non Toujours Là, pas. Je... Là, je suis en attente d'autres joueurs à 0.50. 49. 48. Ah Allo Oui Oui C'est bon, c'est revenu. Ah non, The Hugo Geek a quitté la partie. Ah bon Ah oui, oui, bah Kiwi a quitté la partie aussi. Alors je vais voir si je peux revenir. Si je peux. Ouais, je peux. Alors ça, c'est ce que je te disais. C'est le fameux problème avec les campagnes. Ah, je pensais réellement que, euh, que c'était soit ma connexion ou ta connexion. Quoi. Non, c'est le jeu. Ah, ok. le jeu. Et je peux pas te rejoindre. Donc éventuellement, je peux. Te conseiller ça juste d'avancer un petit peu tout seul et d'attendre un ouais. checkpoint et d'arrêter. Très bien. la partie après. Ok. Ouais, par contre, je pense que dans toutes les musiques de Halo, je crois qu'il y aura toujours ce... les les voix de qui vont faire. Mmh... <rire> C'est surtout que dans le jeu, euh, je m'attendais surtout pas avec euh, la visite du jeu qui fait... Oh, oh, oh, oh, oh. <rire> Ça tu l'auras surtout dans le premier à toutes les sauces. Oh le deux... enfin, <rire> Ouais je dit tu l'auras assez souvent ça. Je me suis coincé le pied. Oh, oh. C'était à 8h du matin. J'ai très mal. A few moments later. J'ai l'habitude de faire ça. Bon oh bah, je suis mort, c'est bon. Ok. Oups. Merde <rire> <rire> Merde J'ai. Bon. <j> <rire> bon. Ah, désolé, j'ai voulu cliquer sur la touche pour juste en viser et je me suis dit. Merde, mais ça, c'est la grenade. Mais je passe. Ah oui, euh, la, la sortie et de côté. J'arrive plus avant, j'y arrivais. À... Voilà. ouais ah ouais bah là du coup je vais pouvoir euh, te montrer qu'ils m'ont défoncé la gueule tiens alors aïe <rire> bon bah je pense que c'est bon hein <rire> mais je veux quand même l'activer avec ma voiture <rire> alors comment je le hack d'ici voir. si je m'accroupis non ça marche pas alors si je monte je peux m'asseoir à la place du passager non là je peux pas <rire> attends je vais reculer je vais m'asseoir ici c'est bon je sors du véhicule c'est bon alors un McDo s'il vous plaît ah oui. <rire> <rire> Au revoir. C'est surtout que le truc qui m'a fait marrer c'est que je m'attendais pas du... Ouais les enfants qui rigolent À 10 h 30 c'est illégal Ouais, <rire> ça c'est illégal <rire> Ah ça me fait marrer parce qu'on est dans un endroit d'infiltration etc. Et moi avec ma petite tenue, <rire> ma petite tenue jaune, rouge <rire> Ah oh, les gens n'ont la musique que je m'en souvenais plus. Bah moi j'entends juste des soufflements devant mais... En restant content. Il y a un petit son à un moment... Euh... Ah oui, j'entends la voix c'est bon. <rire> Tant que j'entends un... C'est bon c'est une chanson. <rire> oh, qu'est-ce que j'ai ça Oh un fusil à pompe Ça fait un mal. C'est bon. <rire> ah non. Bah écoute, euh, j'ai trouvé un fusil à pompe par terre, euh... j'ai pas encore joué au Doom, mais je sens un effet euh, que j'ai déjà joué à ce... à ce joueur de jeu. <rire> T'as une impression de déjà vu. Bah évidemment, mon côté, j'ai pas le... Ah Je savais pas qu'on pouvait faire ça C'est vrai, je peux détacher l'étoile. <rire> ouais, je sais, c'est justement ça, c'est que j'ai fait, c'est ouais. genre, euh... merde, j'ai cassé quelque chose ou quoi Yeah, piece of cake Oh, fiché, j'ai plus rien, <rire> pile quand je fais une référence de, du Gnouken. Éventuellement, tu ah peux carte tu peux t'écarter. Wouah! <rires> oh, comme dans Retour vers le futur, trop bien. Marty! dit lui sa mère! Je m'en occupe. Non, il peut dire. Oh, dur, c'est pas le pied! <rires> je sais même plus ce qu'il dit, Doc, à ce moment-là, quand il dit. Euh, quand il parle de ça, de cette expression. Ah oui, lui il dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ce pied? Ah oui! <rires> de toute façon, la meilleure phrase que je me suis rappelé de Retour vers le futur, c'est. Mais c'est un sale con! <rires> <rires> bon, bah, pour ça, je vais... je vais détruire le truc. Ah, alors. Comment on le détruit Est-ce qu'il faudrait pas une grenade non en fait t'as juste un shield à détruire et après tu peux taper le cœur ah oui, c'est vrai. Bon. Ouais c'est ce que je pensais bien. C'est bon. À l'aise, c'est bon du coup ah non c'est pas bon. Ah attends, est-ce qu'il fallait bien tirer longtemps C'est peut-être ça. Mmh. Ouais faut tirer jusqu'à ce que tu vois que ça explose en fait. Juste. Ah ok, je recommence. Je jette une grenade. Voilà. Ah, bon. Dès que t'entends l'alarme. Bon. <rire> Bah c'est surtout que je me dis, bah ça va c'est simple quand même, ils ont fait, il, faut, il suffit de deux tiens c'est bon. Séparation dans 3, 2, 1, séparation. Séparation. <rire> ça me fait penser à la voix de, de wi Fit, euh, avant que tu commences à faire les trucs et ça, ils font... Analyse en cours, analyse en <rire> cours, terminé. <rire> Pas mal, ça a l'air marrant. Vous êtes obèse. <rire> <rire> Je peux prendre le marteau. Ah, le marteau Ouais. zone euh, okay. Ah ouais, ça marche très bien <rire> Day two. Allez, là, on peut avoir à l'eau 6 là Celui-là Oh T'es sûr. T'es sûr. Ah, t'es sûr. Merci. <rire> Let's go! Bon bah il s'est relevé vite et le mec il s'est fait bolosser, mais hop là! En pleine forme! Alors ah, on peut le conduire! Ah! Est-ce que je peux monter? Ah! Ça c'était moi! Waouh! On est Ah bah! Il y a eu un petit accident!